Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 291 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Victor Vran. Et Victor Vran, ben j'ai jamais joué. Voilà, comme euh, encore un jeu. Euh, je sais pas du tout quel style ça va être. Alors j'ai allumé ma manette parce que j'ai vu qu'on peut jouer à la manette. Euh, et puis voilà. Vous voyez que les emplacements sont vides, que je n'ai jamais démarré la moindre partie. Emplacement de sauvegarde 1, et c'est parti, on commence une nouvelle partie. Sylvanus, c'est moi. Euh, option, option vidéo, ouais je suis déjà en full, full, full, full, full, full. est-ce que je peux être, ah je peux être en ultra. Hop, hop, synchronisation verticale, oui, oui, et ben on est parti. Pour jouer. Temps de jeu 0, mort 0, quête aucun défi. Alors ça a l'air d'être... Je sais pas quel style de jeu. R pour faire pivoter la caméra. Bon ben, ou oh putain, la souris en plein milieu. Aminent Game Presence. Bon. Zagaravia, la fallen city. L'animation. la. la cinématique est très jolie. Même si c'est des images fixes, c'est. joli. Oh, animation. Ça découpe, c'est le Bon bref, on s'en bat les couilles. Alors, utilisez L pour vous déplacer. Oh mais dis donc. mais ça a l'air trop bien ce jeu. Alors, je suis en train de tester les flèches, les, les touches. J'ai des sorts. Alors en X, on peut attaquer. En Y, ça fait des skills. En B, ça fait des skills. Et il y a les temps de recharge, donc on est dans un... ...RPG Allez, c'est parti. J'imagine que j'aurai des ennemis. L'autre, il, par il parle. Pas une âme humaine en vue. Oui, mais peut-être des âmes pas humaines. Ah. Oh putain, je kiffe ce jeu. Oh putain, je le kiffe. Les monstres ont apprécié les routes. Les lignes brillent sur les fenêtres. Je me demande ce quels horrors se trouvent derrière eux. Putain que c'est bien Yo Yo je te demande ta gueule J'aime pas les araignées en plus Putain Est-ce que je peux courir Non. Enfin pas plus que ça quoi, parce que je suis déjà en train de courir. On est d'accord. On est d'accord D'accord, on peut casser des trucs. Histoire que de récupérer sûrement des pièces ou des trucs connards. Oh putain d'accord, on peut couper les armes. Ok. C'est posé ça. Ah je peux sauter avec. Ah ok. J'ai juste envie de tout démonter pour l'instant. Yo Yep. Allez, on va sauter par dessus. Hop yep, là, et c'est parti. Alors, j'ai pas le temps de lire en fait ce qu'il dit parce qu'en fait c'est un, on est en, enfin, c'est parce que j'ai pas... déjà j'ai pas envie. Oh putain, on peut couper les armes. C'est trop trop bien. Vous avez déjà vu des jeux où vous pouvez couper les armes C'est trop classe. Et là, plah. Il n'y a rien là-dedans évidemment, hein. j'y vais pour rien, c'est trop bien. En plus euh, il ouais, enfin, y a des potions, alors par contre je sais pas comment les utiliser encore, mais... peut-être que c'est la flèche. Hein, en... Sauter à la à faut que tu as un saut ce mur escalader la paroi. sauter et puis appuyer sur A. Donc alors on va faire comme ça plutôt. Yop, yop. Ouh des citrouilles. Hmm. C'est bon les citrouilles. Il y en avait un ou citrouille. Ah pour sauter dans la rue. Oh, bah, oui, bah... Hello. Hello. Who goes there? Hello? Can you hear me? A voice in my head. What else? If you can hear me, jump now. Si tu m'entends, saute sur place. Bon toutou, maintenant fais le beau... Ah oh, putain, en fait, il y, y a un gros délire en fait depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, point de contrôle. Si vous mourez, vous pourrez reprendre à ce point. Ok, bah ça aussi c'est bien. Appuyez sur R. Alors oui, c'est vrai, vrai que j'ai pas pensé, on peut changer la vue. C'est un peu plus pratique. Hein. Oh putain, désolé. L'arc, l'arc. Ouh, une potion. Ouais, plein de, de pièces, plein de pièces, ouais, des pièces. Je sais pas quoi ça peut me servir, mais... Oh, il y a une... En fait, on peut rentrer à l'intérieur Non. Si je sais pas, on a, un, on a un aperçu de l'intérieur du bâtiment. Mais ça sert à rien. Bon, je vais pas me procher du feu. On m'a toujours appris que le feu, ça brûle. Mais genre, ouais, on peut voir à l'intérieur. Bon, là, il a rien. C'est un peu vide. Ça sert un petit peu à rien. Allez, point de contrôle, c'est parti! Oh putain, c'est quoi ça? Des corbac. Oh, une grosse araignée, pas belle. Pff, comment le ah, la cher Elle la pris cher, l'araignée, elle fait pas la fière. Ok, bah euh, je peux pas rentrer, donc on va faire le tour. Putain, j'adore ce jeu. Voilà, c'est typiquement le genre de jeu que j'adore. Jouer. Nouveau. Alors je ne vois pas tout ce qui apparaît à l'écran. Hein. J'espère que vous ferez des petites pauses pour voir ce qui se passe. Parce que moi ça m'intéresse pas. Le fort perdu. Avec des squelettes dedans. Allez on rentre. Allez on rentre. Je kiffe les squelettes. En tout cas, mieux que les araignées. Allez allez allez allez allez. Qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a rien. Ok. Je sais ce Come on, open that door. Chaque arme dispose d'une oh, attaque de base. Attaquez les mannequins they avec l'attaque spéciale de votre arme. <rire> ok. Appuyez sur le peuple pour utiliser une potion. Wouhou, ok c'est bon, j'ai compris. La barre jaune située à côté de... Ah bah ben c'est bien, il nous explique comment comment on joue maintenant. Ouais, il est jamais trop tard. Attaquez les mannequins pour augmenter votre dépassement. Mon dépassement, allez, yo, yo, hé, hé, hé, hé. On va exploser la barre jaune, on va exploser la barre jaune. Appuyez sur LT, alors LT. LT c'est ça. Oh, trop bien. Enfin bref, viens donc me vo Allez, viens me voir dans la salle d'à côté. Qui donc Détruisez la boîte. Ouh, un trésor. Oh, une nouvelle arme. Une nouvelle arme. Appuyez sur un pour ouvrir votre inventaire. Testez votre fusil avec des attaques spéciales sur ces, sur ces mannequins. Ah J'ai des attaques spéciales YOLO Si c'est pas magnifique Et j'ai une infinité de balles, hein, évidemment. Tranquille. C'est bien pour le combat à distance. Et j'aime bien le, le système des murs qui disparaissent quand... Hein. Par contre, c'est en fait c'est juste de la merde, je préfère mon épée. N'empêche, bon. rien que le menu, rien que le menu, il est beau. Ce jeu, ce jeu, je l'adore. Il vaut le coup d'être joué. Les portes de la cité. J'ai libéré les gardes du choufran, j'ai récupéré bla Donc l'histoire continue et je m'en balance complètement. Oh putain, les araignées, les araignées. Let me a, a hint. C'est plus que un spider, but it is also full of treasure. And it is sitting on top Ah elles sont effrayées. j'arrive à les effrayer les araignées. C'est trop cool ça aussi. Classe. T'as par contre pour avoir le skill euh, super de la mort qui tue là, il faut y aller quand même. Ouh, des pièces. Ouh des pièces, ouh, plein de pièces. Je suis riche, je suis riche en fait, je suis dans la vraie vie, j'avais une pièce d'or déjà tout court. Et bah, ben, ça serait pas mal. Putain, ma jo, j'en assez barré quoi. Sans déconner. Tu vas abandonner un trésor. Ah non, non, il faut que j'y aille. Ah non, je suis en train de partir. Je suis un petit peu con. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est, il y a des points blancs sur la carte. C'est peut-être les endroits où j'ai tué des araignées. Par contre, qu'est-ce que je fais en fait là Ok, potion. Tranquille, tranquille, tranquille, la potion. Alors on va essayer de monter sur les sur les murs. Ok, là c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis censé faire Un ah, cheval. Ah mais d'accord, ça monte. Tranquille. J'avais pas vu, en fait, je, tout à l'heure, je te passe à côté. Voilà. Ouvrir. Ouh, le... money, money, money, money, money, money. money, money. Un pote. Ok, ça sert à rien du tout. Je viens de monter là, ça sert à rien de tout. Donc c'était plutôt à droite qu'il fallait que j'aille, je pense. Atteignez l'entrée de Castar. Oui, mais le problème c'est que je sais pas où aller. Il faudrait que j'aille de l'autre côté en fait parce que c'est pas intéressant là, ici de ce côté. Quoique même de l'autre côté, j'ai l'impression que je sais pas qu'est-ce que je vais y foutre. Hein. Mm -hmm. Ouais ouais ouais ouais. Bon je vais aller tout droit. Ah en fait il faut que je ressorte en fait. Je croyais qu'en fait je croyais que c'était la sortie en fait, non non c'est. Où ça fait et dans Ceux qui parlent sont toujours les pires. Je mens. Ah voilà, le château de castel. Ah mais il a pas d'ennemis là-dedans. fait appui sur X au milieu d'un saut. Tenue de chasseur, tenue de prestige, tenue de redresseur de tort. Choisissez votre tenue. Ah mais je suis un chasseur. On va être facile. Ah ouais en fait on, on commence tout juste à jouer au jeu en fait. Personnage normal du raccour. Ouais non normal. Tenue de chasseur en mode facile. Oui. Alors il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Oh, on est sur un vrai jeu en RPG. Salut. Bienvenue à Zagoravi, chasseur. Bla bla bla. Ok. Et je crois que de toute façon, on va pas aller plus loin dans ce test, à ouvrir la carte. Et ben, je peux aller dans les jardins royaux. Et voilà, c'est comme ça qu'on choisit ces niveaux. Et j'avais déjà joué à un jeu comme ça dans le même délire. Je t'ai manqué. Voilà, et les petites bébêtes. Oh putain, elles jettent, elles jettent <rire> des trucs dans ma gueule. Nouvelle entrée du codex. Mais je m'en complètement les couilles. En fait, c'est des araignées qu'on pleure. Truc Maintenant me Voice. et là, faut le détruire, ça. Now, what I call you? John ça. No, Victor, that's just ah, mais je les ai toutes. Je les ai toutes. Euh, je les ai toutes euh, stuntées. Et du coup, par contre, il n'y a pas de level. Euh, J'ai pas l'impression de gagner de l'XP ni quoi que ce soit. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. putain, putain, putain. Ah oui, ça c'est mon attaque, mon deck de ouf. Stun. On prend une petite boisson. Tara oh putain, il y en a plein! Oh putain, il y en a plein! Faut le faire avant qu'elle ne laisse, les salopes! Ouh, tu fais pas la fière, petite araignée là, tu fais pas la fière! Yo! En tout cas, moi j'ai 15 popos, et je le vis plutôt bien ce level. Je le vis bien. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je le. Oh putain, putain tout ce qu'il y a là Et là j'ai tué 25 oeufs araignées. Ok, ok, ok, j'ai gagné plein d'argent. Oh c'est quoi ça C'est que ce truc C'est une araignée qui vole Ou il y a un bug graphique utiliser 10 pouvoirs démoniaques. Ok c'était un truc, il fallait pas que j'aille dedans en fait. Yo, potion. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas si je vais hein? Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas Ou oh, alors c'est des araignées qui ont un problème. Elles sont transparentes. Ouh tu m'as stunned, tu m'as ralenti je suis complètement ralenti. Il y a des araignées partout dans, dans ce truc. Hein. Voilà. Effet disparu. Dissipé. Bla bla bla. Oh, oh, oh, oh j'aime bien ce jeu. Alors, attends. Oui, donc j'ai des trucs. Voilà, niveau 2. Ah, bah <rire> Oui, voilà. Si, voilà. Il y a des niveaux. Suivant. Alors, chaque niveau vous permet d'augmenter vos compétences, sélectionnez une récompenses ci-dessus. Je me disais bien qu'il y avait un système de level. J'ai bien fait de ne pas finir de... Plus de 150 de santé, plus 5% de dégâts au corps à corps, plus 6% de critique. Ah, critique ou corps à corps Ah, je suis bien corps à corps. Yolo Ah, c'est mieux avec un, avec un level en plus. Enfin, je dis ça. Yo, yo. Yo, yo, genre, oh putain, ça c'est des sorts de ouf. Oh, I sense, ah putain, il en fait trop, là, il en fait trop. Trop d'araignées, ça tue les araignées. Quoi de bordel Par contre, j'ai pas énormément d'attaques finalement. Oh, toi t'es une salope toi. Y'a pas énormément d'attaques. Ok, c'est bugué. Allez, hop. Allez, on va essayer de faire... Euh... Ah, bon, on va prendre une potion déjà. C'est quoi ça Soin. Ah ouais Ok Potion pour rien, déjà. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, okay je m'en bats les couilles. <coughs> Sauvegarde. Mm -hmm. Oh, est... un, un petit trou de cul. Aïe, aïe. Oh putain je, je pensais que je l'avais tué. et eh ben non. Hop, Yop. Irene is lost. Toi, tu vas mourir, Fais pas ton fier là Potion de soins en recharge. Ah ouais d'accord, je peux pas non plus prendre de potions de soins en pagaille. Il y a une limite. Bon, par contre, toi tu vas crever. C'est juste un truc pas, pas solide du tout. En fait, les mecs... Ah Il, il, faut, il faut pas mal de temps pour qu'ils... Oh station Voilà. Voilà, on a nettoyé le bordel. Ah, il y en a encore de là-bas. Il y en a encore de là-bas. Ah oui, que le point, le point là où je dois aller. Oh, vient là toi. Fais pas le fier. Hein. Quoi ce bordel Dévastation Vous avez vu comment il s'envole quand je lui fais une dévastation Ouah C'est quoi tous ces ennemis de ouf Allez, on, je, je vous jure on finit ça là et après et après, j'arrête de jouer. Ah, enfin j'arrête le test du moins. Parce que moi je vais continuer à jouer à ce fucking jeu. Qui est trop trop bien. Et voilà, elle est à l'entrée et je vais pas y aller. Le sépulcre des damnés Et ben voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo euh, de... De... De Victor Vran. Wow, J'étais en train de me dire Victor Vran. Donc c'est l'aventure de ce mec là, là. je sais pas si on peut jouer. non, on peut pas... Bon, je vais faire start, voilà, je suis niveau 2, niveau suivant, plus 300 de santé. Donc c'est un RPG, et il est trop bien. <rire> il est trop bien, il n'est pas connu, mais euh, il est trop bien, il est en français, enfin à okay, moitié, hein. il a envoyé des petites annonces en... de DLC en anglais. Euh, voilà, apparemment on peut jouer à plusieurs, hein. on se croirait sur des jeux euh, que l'on connaît. Mais Victor Vran quoi. Victor Vran. Bah voilà, je vous engage à, à regarder, à, à y jouer. Parce qu'il est trop bien, moi je vais y rejouer, c'est sûr, je vais inviter des gens à venir jouer avec moi. S'ils veulent bien. Parce que j'ai quand même un peu, un peu quelques amis. Enfin, pas beaucoup, mais. <rire> au moins. Au moins 2-3 personnes. On va pouvoir jouer à ce jeu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos, d'autres jeux, euh, de tout style différent. De tout style, dis donc ouais, de tout style, c'est différence c'est un plein euh, De tout style, d'autres styles surtout. Et, euh, et, puis, euh, et puis franchement, bonne, euh, bonne découverte de ce jeu. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut